Bonjour à toi, chers spectateurs, et parlons de la nouvelle petite bombe sud-coréenne qui débarque dans les salles. Un film qui, malheureusement, ne va pas faire beaucoup de bruit chez nous, mais qui, dans son pays, a fait pas mal de bruit, et même dans beaucoup de festivals de cinéma de genre, le film a fait son petit tour. Il s'agit de, alors attention, Projet Wolfhunting, au lieu de Project Wolfhunting. Merci le distributeur qui s'est inspiré du projet Blair Witch, qui était The Blair Witch Project, pour ce titre, réalisé par Kimong Soon. Euh, L'histoire pour faire le plus simple possible, nous sommes en 2022, un gros transfert de prisonniers se fait entre les Philippines et la Corée par le biais d'un bateau cargo. Euh, les prisonniers embarquent avec un groupe de flics qui est supposé les surveiller, et vous, vous doutez bien, ça va être une croisière qui va être très loin d'être calme. Ça va, ça, on va s'amuser la croisière. Oh oui, ça c'est clair. <rire> bon. Et pour en parler avec moi, eh ben, j'ai tout de suite pensé à toi, Mathieu. Ah, et pourquoi donc euh... Pas parce que je me suis dit un bon film fun, un peu absurde séance, mais en même temps une proposition de genre sud-coréenne, j'ai tout de suite pensé à toi. Bon, tu, tu, tu me gâtes Malheureusement, tu dis que ça fait une petite bombe. Pour moi, c'est un, un pétard mouillé. Un ballon, un ballon rempli d'eau qui explose non. sur, de, oh, sur, de, de, sur le macadam. C'est rempli d'une substance incroyable. Un petit peu plus rouge. Ah d'accord. Ah, mais, mal. oui. mais malheureusement, euh, oui, ça s'attache, mais on ne s'y attache pas. Oh là là, c'est bien. <rire> résumé <rire> euh, Non, bah, moi, j'ai <rire> pas, non, pas vraiment de contexte contre. en fait à placer sur le film. J'ai découvert donc en Corée du Sud, il a fait un joli petit carton. Il a tout de même attiré une bonne presse et les gens étaient plutôt enthousiastes. Le film, dans beaucoup de festivals, a fait son petit tour, mais repartit un peu bredouille à chaque fois. Mm -hmm. C'est-à-dire que le film, il arrivait à rester dans les esprits, mais il ne semblait pas réellement marquer autant qu'il le souhaitait. Euh, J'avoue que moi, en fait, ce qui a fait que j'ai voulu voir le film, c'était Jean-Maurice. Jean-Maurice est Jean -Maurice et malheureusement voilà, quelqu'un de très vicieux pour te tenter et t'attirer te, vers des longs-métrages un peu bizarres et barrés. Mais, euh, mais ouais, du coup, j'avais vraiment... Ouais, C'est ça le problème, ou sa qualité. Ça dépend du film en question. Euh, mais voilà, c'est le, le peu de contexte que j'ai trouvé autour du film parce qu'au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose à trouver. Donc je vais me tourner tout de suite vers toi Mathieu et te demander ce que tu as pensé de Project Wolfhunting. Alors moi j'étais euh, alléché par le concept, euh, l'idée aussi qui nous avait été teasée par Jean Baud mais que j'avais compris un petit peu aussi euh, entre les lignes, euh, qu'il va y avoir un retournement en milieu de film, enfin un petit peu, plutôt en, en au tiers du film. Euh, malheureusement j'étais un petit peu déçu je veux dire, euh, déjà parce que quand on a du cinéma coréen qui s'exporte souvent c'est de l'excellence et euh, celui là c'est plutôt du milieu de gamme hein. euh, mmh. euh, surtout au niveau de l'écriture mais ça on y viendra dans la partie spoiler parce que euh, on est obligé de dévoiler des éléments de l'intrigue pour, euh, pour que je puisse expliquer qu ce qui me dérange mais euh, pour le dire simplement avec les éléments que tu as déjà posé euh, les prisonniers et les flics, et le navire, les trois manquent d'un cruel manque de. Sais, pas de contexte, de caractérisation, mmh. qui fait que euh, moi, quand je voyais des euh, marins, des euh, prisonniers, ou des euh, policiers qui étaient encore en vie et qui arrivaient en groupe, je disais Putain, il y a encore des. Euh, comme ça bah, Moi, je pensais, euh, non, ils étaient crevés, mais en fait, non, ils étaient planqués ailleurs. Euh, ok, mais, et donc ça m'amenait. Euh, un problème, c'est que euh, en tant que spectateur, je ne pouvais pas anticiper, euh, comme c'est un film d'action et d'horreur, ce qui est intéressant euh, dans, dans ce genre de film, c'est que le spectateur doit pouvoir anticiper, que ce soit justement pour craindre une menace, ou pour justement, euh, bien comprendre, saisir les enjeux et les différentes euh, problématiques des personnages, et la manière dont ça se, euh, ça se collisionne. Or, comme ce n'est pas fait, euh, ou pas assez en tout cas, ben, c'est un scénario là, va comme je te pousse, plutôt qu'un scénario où justement, le spectateur se dit, non, faut pas que tu ailles par là, ou au contraire, euh, si, là-bas, c'est euh, là-bas qu'il faut que tu ailles, ou c'est ça ce que tu vas faire, parce que justement, c'est ça ce qui va t'amener à être, euh, je sais pas moi, euh, le, le, vi le, le héros ou l'héroïne, mais euh, là, on n'a pas ça, et ça manque. Donc euh, pour moi, c'était un film manqué. Ok. Euh, moi de mon côté honnêtement je t'avoue que je m'attendais peut-être à une un peu trop grosse bombe et c'est le souci entre guillemets je pense avec notre cher Jean-Maurice lorsqu'il a tendance à un peu survendre les films c'est que du coup tu t'attends vraiment à des trucs révolutionnaires parfois ça marche comme je l'ai sous les yeux The Sadness parfois ça marche moins bien comme c'est le cas avec Projet Hunting. alors je suis moins catégorique que toi je dirais juste qu'on l'évoquera dans la partie spoiler mais pour moi il y a une référence qui est très mal digéré et qui est ressorti un peu à la vas-y comme je te pousse, parce que euh, c'est pas clair dans la tête de, de Kim Jong-un. Mais... Le je, le réalisateur. je trouve derrière qu'il y a une, une force de frappe en fait qui fonctionne bien. Mm -hmm. Il y a un petit côté vraiment jeu vidéo complètement décomplexé, où genre il faut péter la gueule de tout le monde, on avance dans des couloirs, on progresse, on progresse, etc. On a un boss, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Donc... Faut vraiment se dire que c'est un film jeu vidéo. Est-ce que tu as remarqué aussi que en fait, euh, en référence jeu vidéo, justement, il euh, y a un souci. C'est que justement, euh, tu vois parfois des, des jeux vidéo où euh, tu tapes un ennemi et les autres, ils sont en train d'attendre tranquillement. Il y a un peu ça là-dedans. Mais <rire> ça marche complètement avec le fait ce que tu évoquais, c'est cette sensation qu'on n'arrive jamais à savoir pleinement qui est dans ce bateau. On a l'impression qu'il y a constamment des gens qui arrivent, qui débarquent, et c'est vrai que là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi, c'est un vrai problème d'immersion et de compréhension, entre guillemets, de ce qui doit être véhiculé en termes émotionnels. Parce que, du coup, tu te dis constamment que les personnages, ils vont rencontrer des ennemis. Donc certes, c'est fun dans un jeu vidéo, parce que tu acceptes cette dimension. Tu sais que tu vas avoir constamment des ennemis, que tu ne sais pas combien il y en a, mmh. parce que si tu savais combien il y en avait, ça sera un petit peu trop facile de préparer son plan et de se dire bah, « je les rassemble tous là et je les bute tous d'un coup mmh. ». Le fait de ne pas savoir combien il y en a, ça rajoute un côté ludique au jeu. Mais dans un film, du coup, ça fait que on est un peu constamment en train de se dire « j'ai l'impression que les personnages ne progressent pas mmh. ». Et c'est ce qui pose problème durant ces 45 premières minutes. C'est que réellement, au bout de 20 minutes, je me suis demandé « qu'est-ce qui peut se passer »« Qu'est-ce qui peut se passer de plus en tout cas ?» Bon, disons, que c'est plutôt une préparation que, que l'on fait, je pense, dans ces 20 minutes. Mmh. Et là-dessus, par contre, la préparation, pour moi, moi c'était euh, « ok, très bien ». Et là, le seul souci, c'est simplement euh, le navire lui-même, euh, présenté comme étant un labyrinthe, mais comme on n'a pas une vue d'ensemble, évidemment, on ne peut pas savoir exactement quelle est la, la dynamique des, des déplacements, comment est-ce que le personnage navigue, ce qui est rigolo dans un, dans un navire, mais bon. <rire> le... Là-dessus, c'est pas le début qui, qui m'embête, c'est ce qu'il en tire, comment est-ce qu'il euh, fait euh, son subscientifique moelle de matériaux qu'il a, euh, qui m'ont parce que justement, bah, encore une fois, on, on nous présente des choses sans qu'on ne puisse les anticiper. Ouais. Ne serait-ce qu'un peu, euh, je veux dire, euh, pas besoin qu'on dise euh, attention là va y avoir un montre, ou là va y avoir un méchant, ou là va y avoir un gentil, mais simplement qu'on puisse se dire je connais euh, ce personnage, ce lieu, et donc je l'anticipe. Euh, pour donner un exemple tout simple d'un labyrinthe qui est, qui est bien fait, The Shining, euh, on sait à quoi ressemble l'Overlook, et donc on sait, on peut se rendre compte à un moments moment que cette architecture n'est pas normale, et, pas, et bizarre. Mmh. Le, là, on n'est pas au niveau du, du navire de l'angoisse, hein, je vous crois sûr. Mais euh, là, par contre, on, comme on ne sait pas euh, quelle est la configuration du navire, ben on ne sait pas, en fait, quelles sont, euh, les, euh, quelles sont les dynamiques de, en jeu. Ouais. Et ça, c'est dommage. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Euh, je te propose qu'on passe à l'écriture. Donc, oui. Kimonksun seul, euh, je pense que c'est de là, en fait, que vient le souci. Euh, on ne va pas... Passer par quatre chemins. Concrètement, l'écriture, en fait, euh, moi, je la trouve plutôt bien, comme tu le disais, dans la position de base, entre guillemets, du personna des personnages et des situations. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que les 20 premières minutes... Mmh. Euh, j'ai beau les trouver assez dynamiques, assez fun et un peu, un peu cool dans le sens où on pose des caractères de personnages qui sont assez barrés, qui, qui sont hein, ouais. <rire> très extrapolés, qui vont dans des directions complètement opposées et je trouve ça amusant, mmh. notamment sur le port je trouve que la séquence d'introduction des prisonniers des flics est très bien foutue et très fun, euh, mais je trouve, et alors là c'est le gros problème, que aucun personnage n'est réellement Identifié comme étant ou le chef de troupe, ou le chef de machin, ou le chef de truc. C'est vrai que c'est plutôt une deuxième partie. C'est ça. Et pour le coup, je trouve que ne pas planter ça au début du film, c'est empêcher le spectateur de réellement réussir à cerner assez facilement, entre guillemets, quelque chose de concret en termes de qui est le gentil, qui est le méchant, qui permettra ensuite de jouer un petit peu plus sur les barrières justement entre qui est le gentil et qui est le méchant. Et j'aurais trouvé ça intéressant pour la, le coup. Là, je vais mettre un petit bémol, dans le sens où, euh, lors de la présentation justement euh, des, des prisonniers, on voit qu'elle est euh, le plus salopard des salopards. Oui, oui. On voit aussi qui est le chef euh, incorruptible, mais euh, vraiment euh, Mais ça ne l'empêche pas de donner des tatanes. Voilà. Donc, euh, un, un bon Jean-Gabin d'une bonne époque, mais <rire> en, en plus hardcore. Et euh, on a aussi donc euh, la fliquette. Qui, euh, bah, elle va être le personnage auquel on va s'identifier parce que justement c'est à la fois euh, fort et fragile mais en même temps la euh, question de justice euh, le devoir etc donc le personnage un peu basique mais euh, sur lequel on peut euh, le, le spectateur peut se projeter donc on a disons notre trio de tête ouais qui est rebattu ensuite quand arrive l'événement mais bah, ça on en reviendra pour la partie spoiler ouais, c'est ça après en fait moi je trouve c'est en fait, je t'avoue que je ne me suis pas du tout accroché au personnage. Pour être concret et clair dans, dans, dans ce que l'écriture n'arrive pas à atteindre, c'est que je me suis pas accroché au personnage. En fait, je me suis vraiment accroché, entre guillemets, à tout ce qui est fait autour de l'univers. C'est-à-dire vraiment le jeu autour de ce cargo, autour de ce transfert de prisonniers, autour de pourquoi il doit y avoir ce transfert de prisonnier, qu'est-ce qui se cache en soute, pourquoi est-ce qu'on nous montre ça et on ne nous évoque pas précisément qu'est-ce qui se passe comme ça, pourquoi il y a un médecin et une infirmière qui sont dans le bateau. C'est cette partie-là, en fait, c'est le côté vraiment intrigant du scénario qui, moi, m'a vraiment embarqué, où j'étais en train de me, constamment me poser les questions. C'est le côté mystery box, comme on n'arrête pas souvent de l'évoquer, d'ailleurs, tous les deux dans les vidéos, d'ailleurs, j'ai l'impression. Ah oui qui est à double tranchant, qui marche des fois et qui, des fois, passe à côté de la plaque. Là, pour le coup, pour moi, il a bien marché. Mais pour moi, hein, ça n'engage que moi. J'ai trouvé qu'il réussissait à fonctionner et qu'il amenait, entre, gui entre guillemets, tout ce qu'il fallait pour que je me sente investi dans cette histoire sans avoir forcément absolument besoin qu'un personnage soit hyper impactant pour moi. Donc, pour le coup, cette partie-là, elle a vraiment fonctionné. Mais pour ça... Il va falloir commencer à spoiler, donc comme d'habitude le timecode il apparaît juste à côté de Mathieu. Euh, parce que, au bout de 45-50 minutes, les cartes sont complètement rebattues. Nous ne sommes plus dans un transfert de prisonniers des Philippines en Corée du Sud. Nous sommes dans un survival où les mecs sont piégés sur ce cargo avec un monstre... Un plus ou moins... Un être humain transformé Voilà. Un être humain centenaire transformé Voilà, voilà. avec euh, un loup en CGI euh, bien dégueulasse. Hein bien, bien, bien dégueulasse, tout à fait. Oui. Qui, en fait, va se mettre à les traquer et à essayer de péter la gueule de tout le monde. Parce que... Alors, attention. Scénario qui peut sembler tarabiscoté, mais qui est plutôt intelligent. Il a été modifié par des Japonais en 43 pendant la guerre. Mmh. Pour devenir un surhomme, ce qu'ils appellent un alpha, parce que c'est l'alpha d'une race ensuite de surhomme qui est développée au travers du film. Ce qui est curieux que, hein, que les Japonais en 1943 utilisent un terme anglais. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc du coup, euh, cette créature va se mettre à traquer tout le monde parce que c'est la partie incontrôlable du Project Wolf Hunting. Voilà. Euh, et donc voilà, les personnages vont simplement essayer de survivre. Et au fur et à mesure, on va le dévoiler dans la partie, au fur et à mesure qu'on avance dans cette partie spoiler, mais il y a d'autres personnages qui sont un peu mêlés à ça et qui amènent, on va dire, plus ou moins de retournements de situation et d'éléments perturbateurs au fur et à mesure que cette trame avance. Et je te laisse la parole, vas-y mon cher Mathieu. Ah là là, je vais encore faire un tunnel, mais... Euh... Bon, allez, je veux dire, c'est comme pour les flics, les prisonniers et le cargo, là aussi, le monstre n'est pas bien défini. Or, justement, ce qui fait euh, un monstre intéressant, c'est qu'il euh, doit être bien défini, et surtout, il doit être constant. C'est pour ça, par exemple, que Alien, c'est un, un très bon monstre, parce que... On, euh, même si on ne connaît pas la créature, on ne la découvre pas, c'est pas quelque chose qui, euh, qui fait changer les règles de son univers. Euh, les, les humains restent humains et doivent réfléchir pour arriver à, à vaincre la créature. Ici, ce, ce, ce zombie, parce que c'est une sorte de zombie, mais euh, dans infecté, enfin, bon, enfin bref. Euh, J'aurais plutôt dit une créature de Frankenstein, tu vois. Oui, voilà. Mais enfin bref, se réanimer, euh, super costaud. Il est, à un moment, on nous dit, il est fort comme cinq hommes, Sauf que, à certains moments, justement, il est aussi fort qu'un être humain normal, enfin, normal, euh, bien, bien entraîné quand un même. Un Voilà. voilà. <rire> mais euh, il va pas plus loin. Des fois, il va beaucoup plus. Des fois, euh, il, est, il agit parce que, justement, il perçoit des, un peu à la manière prédateur les, euh, les sources de chaleur, ce qui est très mal utilisé. Parce que, justement, euh, s'il si perçoit des sources de chaleur dans une salle ma de machine où il fait hyper chaud, bah, c'est une manière de se camoufler. Il réagit au son, euh, mais des fois oui, des fois non, ce qui fait que, justement, on n'a pas de constance dans ce personnage, et donc, c'est, encore une fois, à la va comme je te pousse, hein, je vais utiliser cette expression, euh, où, justement, on est conditionné à ce que nous montre le, le film, mais pas à ce que l'on peut anticiper. Surtout qu'il y a un truc tout bête, il y a une synecdoque qu'on peut utiliser sur ce personnage, c'est la façon dont il marche, on dirait qu'il pèse euh, euh, 200 kg, parce que, justement, il fait un bruit très fort, ben c'est un bon moyen de faire connaître sa présence sans le montrer, en faisant juste les, les, les pas, on essaie de découvrir où est-ce qu'il se trouve, est-ce qu'il est, qu est loin, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il va nous sauter dessus, tout ça, ça peut ramener, pense, un, un, un, ça peut améliorer le film, et c'est pas utilisé. Et moi, je suis frustré quand je vois un potentiel comme ça, parce que là, il y a marqué, euh, on n'a pas vu un tel carnage de Battle Royale, Battle Royale, je pense que c'est intéressant, parce qu'on a les règles, et on et elles oui, sont claires, elles sont très claires, elles sont posées dès le début par une, euh, une très jolie jeune femme qui nous présente euh, carrément quel est le principe du jeu. Cette façon de présenter n'est pas très très bonne, et surtout elle est réutilisée aussi dans le film, puisque là on a l'explication Ah voilà comment ça s'est passé, etc. Et, et il est fort comme ça, il est comme ci. Oui mais ça on peut le comprendre, chaudant tel. Et, et là, c'est ni chaud, euh, ni tel, et euh, ni bien fait quoi. Donc je suis frustré. Je, là, on, je, je, je crache sur le, le film euh, un petit peu. Ça veut pas dire qu'il faut pas aller le voir, mais tu as tout à fait le droit. Mais simplement, tu as te parce que ça, ça m'arrive de temps en temps quand je vois des films, je me dis, je sais comment j'aurais pu faire mieux. Et ça, ça m'embête. C'est très problématique. En effet, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, on va dire que j'ai envie de saluer le fait que le mec a voulu faire un One Funstein. Euh, sud coréen mixé avec de la culture japonaise c'est à dire qu'à la place des méchants nazis on a les méchants japonais euh, ce que c'était trouve... un peu du même côté tout à fait <rire> euh, mais, ah. mais du coup j'aime bien ce côté justement un peu ludique de vouloir amener ça après c'est très mal digéré en fait c'est ça le problème c'est que clairement ça plus à 10 km que le mec a, a joué à Wolfenstein, a vu Overlord il y a quelques années, et s'est dit, vas-y, l'idée, elle est trop bien. Ou Frankenstein's Army. Ou Frankenstein's Army. Mais du coup, le mec s'est vraiment dit, le concept est fun, essayons de faire la même chose, mais avec notre culture, avec notre rapport, avec un autre pays, essayons de développer ça correctement. J'aime l'idée. J'aime vraiment l'idée de base, et je trouve qu'il y a des bonnes choses à en tirer. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'il y a encore cette frustration de ça aurait pu être mieux utilisé, ça aurait pu être mieux équilibré, ça aurait pu être mieux amené, on aurait pu avoir des éléments beaucoup plus simples, beaucoup plus clairs, beaucoup plus justes. Notamment, je pense à ce euh, flic, Alors, je ne saurais même pas comment le définir, mais Force ce... Voilà. Capitaine des forces spéciales. ce capitaine des forces spéciales. Qui forces a aussi une anecdote intéressante, à savoir un petit marquage quelque part. C'est ça, bah, en fait, c'est clairement évoqué, on nous évoque que le Project Wolfhunting, donc cet alpha, il est centenaire parce qu'il date de 1943, Enfin, D'ailleurs, oui, si, les centenaires, oui. Voilà. Euh, et par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il a déjà eu entre guillemets des enfants. C'est-à-dire oui. qu'il y a des gens qui ont réussi à faire en sorte que le project crowdfunding aboutisse, Faut et utiliser. on découvre, et on découvre que notamment ce chef des forces spéciales est une de ces personnes, mmh. et également un des prisonniers en cours de transfert. Voilà. Et en plus, il y a une particularité qui est teasée à la fin en mode « regardez, on peut faire une suite », chose que je trouve pas très subtile, ou alors qui est peut-être un euh, une trop grande confiance de la part du réalisateur, qui est persuadé d'avoir un lore tellement bien développé qu'il se dit « vas-y, on peut faire plein de choses autour ». Je salue le geste. Je suis pas sûr que ça soit euh, parfaitement bien fait, mais bon, je plus salue plus le geste. De quoi, ils sont déjà cassés les dents. Oui, ça c'est clair. Mais en tout cas, il y a une proposition, il y a une idée, il y a une manière qui est faite, qui est développée, il y a une envie de vouloir construire tout un travail autour des personnages. En fait, je salue le geste, mais il manque des trucs. Voilà. Il manque des trucs. Et clairement, au bout d'un moment, on se dit, bah, c'est dommage parce que. Tu pourrais avoir un truc vraiment fun, hein, qui est en plus un background assez puissant pour faire en sorte que le spectateur s'investisse dans ton aventure et se dise « Ok, je comprends ça, j'ai très envie de le voir se développer. » Là, on ressort en se disant « C'était fun, c'était amusant, il manque des trucs, mais ça me donne pas très envie de voir la suite. Ouais. » Le grand paradoxe de vouloir bah, le fameux « show don't tell », le fameux côté « on ne montre pas assez et on ne dit pas assez » et à la fin, on veut se faire croire « Mais on te dira plus dans la suite !» Non ça, c'est le côté divergente, je dirais. Okay. Divergente, c'était une des grandes sagas qui arrêtait pas de te dire qu'il y avait plein de trucs, qui te montrait rien, qui te disait on te montrera dans la suite et qui ne le faisait pas. Il y avait aussi The Mass Runner, qui était dans le style. Compl complètement comme par hasard des, des sagas pour adolescents Est-ce ah, que Project bon, Wolfhunting serait la nouvelle saga pour adolescents C'est possible <rire> et surtout en fait, ça, là par contre ça dépend du contexte d'écriture et de réalisation du, du film. Euh, est-ce que c'est le premier film du, du réalisateur ou est-ce que justement c'était un projet qu'il avait commencé en tant qu'adolescent Il faut bien se rappeler quand même que euh, par exemple le cinquième élément de Luc Besson, il le peaufinait euh, depuis qu'il avait 14 ans. C'est pour ça que justement il était aussi riche ce film-là. C'est parce que, je vois, il a bossé dessus, bossé dessus, bossé dessus. Celui-là, il a bossé combien de temps, avec quelle énergie Là, on ne le sait pas. On peut avoir des conjectures, mais on ne sait pas encore. Complètement. En termes de mise en scène, donc, le film est réalisé par Kim Hong-soon, qui a donc écrit le scénario, c'est lui à la base du projet. Euh... film d'auteur. Il y a une énergie. Il y a une énergie, en fait. C'est pour ça, tu vois, que là, on a dit beaucoup de choses autour du scénar qui sont euh, tout de même assez tranchées et assez claires, entre guillemets, sur ce qu'on pense, de la manière avec laquelle il a géré son univers. Je trouve que dans la mise en scène, il y a une vraie énergie, par contre. Alors, oui et non. En fait, ça dépend euh, des scènes. Tu vois, justement, les scènes avec les prisonniers, euh, justement, quand... Euh, bah, en tant que prisonnier, euh, ce qu'il cherche c'est à s'évader, c'est bien normal. Cette partie-là, moi, je trouve que, effectivement, c'est... C'est pas à la hauteur des grands auteurs euh, cinéma euh, sud coréen mais ça, ça fait largement le café. Les scènes de baston, malheureusement, il y a un côté irratique qui me gêne. Parce que là, justement, il y a moins de dynamisme. Et là, je pense que c'est plutôt une question de budget et aussi une question de décor. Parce que, comme euh, on les fait tourner euh, dans un environnement aussi clos, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir la caméra qui bouge dans tous les sens. Ah, c'est clair. Donc. Là, je dirais plutôt il a, il a géré. Et euh, très bien, le directeur de la photo est, est très compétent. Mais à la réalisation, ça ne m'a pas marqué. Il Je a pas j'ai pas trouvé une, une patte qui euh, me donne l'impression que, ah oui, là, quand même, euh, je sais que j'arrivais à reconnaître ce style-là euh, si on me montrait plusieurs films. Donc, euh, réalisation correcte. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Encore une fois, je trouve que ce que tu dis est complètement juste. En fait, moi, je trouve que c'est vraiment la patine qu'a le film. Je trouve que visuellement et graphiquement, il a quand même un truc. Je dirais pas qu'on peut identifier instantanément que c'est un film de Kim Hong Je pense pas que ce soit le cas. Et je pense qu'on le verra au fur et à mesure de sa carrière. Mais je trouve qu'en fait, il a réussi à, à créer une ambiance. Un rapport entre guillemets au bateau et à et à la, et la composition des décors et à ce côté très étriqué comme tu évoquais au niveau de, de l'enfermement je trouve qu'il a réussi à construire une, une colorimétrie, une ambiance un côté craspec, glauque, poisseux, malsain qui je trouve fonctionne bien, qu'on ne ressent pas vraiment sur l'affiche française du film qui mm. elle va tirer plutôt sur des tons gris, bleutés et rouges il faut plus vous dire que l'ambiance ouais. elle, est... ouais, elle est ocre, dorée, orange c'est poisseux, c'est crade, on a cette sensation vraiment de, je pas de moisissure mais mm. on a vraiment cette impression qu'on est sur un vieux cargo, qu'ils sont dans le pire transfert possible et imaginable, et qu'on sait d'avance il va se passer des merdes. Et moi j'aime bien justement ce côté-là, parce que du coup ça, ça fait que ce qui ne peut pas fonctionner forcément à fond derrière, c'est-à-dire les fameuses séquences d'action qui, vu qu'elles sont dans des endroits étriqués, on est plus en train de voir vaguement des mecs se faire défoncer à gauche et à droite, ou, ou un gars qui se fait ouvrir la, la, le crâne en deux, Enfin, c'est assez rapide, mais pour autant, je trouve qu'il y a un côté généreux aussi. Alors c'est moins généreux que The Sadness qui lui pour le coup en termes de gore et en termes de violence était... Euh, je, je, je, le mot généreux n'est même pas suffisant pour dire à quel point le film était exaltant de ce point de vue-là. Mais je trouve qu'il y, y a un côté un écrin euh... pour euh, d'autres euh, problématiques. Là aussi même les mises à mort sont assez génériques dans le sens... Euh, bah t'as des, des gerbes de sang, ok Mais euh, moi je, quand j'entendais éclatage de crâne, euh, bon... Euh, euh, J'ai un petit effet pour Rikkyo où justement, <rire> éclatage de crâne, BOOM ah, ah bah oui. là, oui Là par contre, c'est éclatage de crâne, <rire> je ne tiens le crâne, oh, ça, ça, ça pisse le sang, ah et de la plupart du temps, c'est sinon euh, hop on égorge, on, on, on tape sur la, le crâne, il y a une petite gerbe de sang, euh, oui, ça pisse beaucoup, mais euh, ah, ça atteint pas le milieu de la cuvette, quoi. Oh, moi je trouvais que c'était fun, en fait j'attendais pas forcément que le film soit plus gore que ça, je t'avoue, je m'attendais vraiment à ce qu'il ait une ambiance glauque et que surtout ça soit vraiment un peu euh, hardcore dans ce qu'on découvre en fait. Et je trouve que la gestion de la violence dans le film se veut beaucoup plus fun et décomplexée en fait qu'on pourrait le croire, c'est pas un film où justement ça veut nous choquer par le biais de scènes qui seraient vraiment hardcore ou, ou glauque. bon il y a peut-être cette scène à un moment quand ils sont dans la salle des machines qui elle pour le coup est vraiment gore, glauque, et hyper craspec, mais le reste du temps, la violence, elle est vraiment... Euh, c'est des mecs qui s'éclatent le crâne et on, on voit bien les mecs qui sont en train de pff, se faire éclater la gueule et puis tout de suite, ils ont une petite gerbe de sang qui se dégage. Enfin, il y a un côté tarantinesque, en fait, dans la gestion de la violence, qui, moi, m'a bien amusé, en fait. Parce que, justement, là où Tarantino joue avec la violence, c'est que, justement, il n'y a pas une mort qui ressemble à une autre. Mmh. Tandis que là, justement, c'est oui, oui, le même sur le... Ouais. type de... de mort. Éclater le crâne, voilà, c'est tout. Éclater ouais. le crâne. Éclater les, <rire> ouais. les tous, Pokémon. Ah, mais on est pas loin de ça en plus. ça hein, <rire> c'est vraiment Éclater tous ouais. les crânes, il faut ouais. plus personne. Mais ouais. Après, je peux comprendre honnêtement, encore une fois, que toi, tu, tu, tu, trouves, tu trouves ça un peu classique en fait, un peu convenu, redondant. redondant. redondant Mais euh, ouais, je t'avoue qu'en fait, et puis il y avait aussi le fait que le fameux retournement qu'on a évoqué dans la partie spoiler, qui moi, euh, je n'étais pas du tout au courant de sa présence, j'avoue que le fait de le découvrir a surdynamisé peut-être un petit peu le film pour moi, parce que tu évoquais le fait qu'il manquait un petit peu de rythme et qu'on avait la sensation que cette première partie était peut-être un petit peu mieux foutue que la deuxième. Euh, je ne l'ai pas ressenti parce que moi j'ai eu vraiment la sensation en termes de mise en scène que le film se réinventait en milieu de métrage que d'un seul coup on avait eu une première partie qui était vraiment ces prisonniers qui sont transférés plus la révolte etc et cette deuxième moitié avec ce retournement qui je trouve du coup rendait le film beaucoup plus ludique et fait qu'il a beau durer deux heures j'ai pas vu le temps passer parce que je me suis vraiment dit ah certes c'est un peu convenu par moment, mais pour autant, ce dynamisme qu'on a en deuxième moitié de film, il me rattrape quand même ces lourdeurs que j'ai pu trouver durant la première moitié ou durant la deuxième moitié à certains moments. Et du coup, j'étais bien plus embarqué grâce à ça, parce que je me disais, c'est surprenant, le réalisateur sera un autre. Ouais, on peut voir ça comme ça, euh, effectivement, mais... Ah, non, moi je... Mais... je... Je cherche pas de changer ton oui, avis, Mathieu, tu as bien mais, raison de conserver ton avis. Un cri dans l'océan. Euh, c'est euh, un film qui est lui aussi est basé sur du fun, euh, sur une partie horreur, et il y a aussi une, euh, une réinvention, si j'ose dire, en milieu de film, puisque justement euh, c'est d'abord un film euh, d'espionnage, de, puis ensuite c'est un film de braquage, et ensuite ça finit en un film de monstre, ce qui est un petit peu, entre guillemets, euh, en plus c'est sur un navire, donc c'est un petit peu euh, la même chose que pour... Euh, que pour ce, ce film-là, pour euh, le project Wolf Hunting, mais là, justement, tu as un, une diversification des séquences et de leur portée qui euh, permet d'avoir, justement, des dynamiques plus développées, je trouve. Donc, encore une fois, moi, le problème, c'est que je voyais où ça allait, mais je ne voyais pas euh, où enfin, j'aurais pu améliorer parce que, justement, j'aurais pu amener des cassures. Mmh. Et si on a un film avec une seule cassure, qui okay. intéressant. euh, est intéressante, mais c'est un petit peu mou pour moi. Ok, oh, mais je comprends complètement. Ensuite, si jamais euh, vous avez un, un certain délire, vous, spectateur, pour je pense, un, un film de bagarre euh, qui, effectivement, c'est côté fun, bah, on peut vous conseiller quand même. Absolument ah, bah, conseiller. Euh, je te propose qu'on passe au casting. Allons. Alors, casting qui n'est pas non plus flamboyant parce que je dois t'avouer que j'ai pas ressorti un acteur plus qu'un autre. Je les trouve bons dans la grande majorité. Oui, euh, moi je dirais il y a cinq personnages qui, sont, oui. euh, qui, qui en sortent bien. Bah, les principaux en fait, donc euh, Seo in Gook, euh, ah. Dong Young-jong, Gui Hua Choi. Est-ce est que tu as aussi leur, leur oui. fonction parce que sinon... Euh, euh, déjà, <rire> si on sortait juste les, les noms d'acteurs français, ça serait. Un peu Tout à difficile. fait. Donc, le premier, c'est <rire> ah bon. le méchant principal. Donc, euh, le gros tatoué. Euh... Exactement. Le, le deuxième, c'est le prisonnier un peu mystérieux qui reste en retrait. Qui va avoir une ouais. importance dans la deuxième moitié. Le ouais. troisième, c'est le flic. Oui. Euh, ensuite celui que j'ai pas cité Dong Il Sung c'est le fameux chef, euh, chef des forces voilà, spéciales euh, On a Park Ho San qui est également un des flics principaux sur le bateau mais qui disparaît assez rapidement mm -hmm. euh, Et après on a Chang Seo Ko, on Aussi. a Jang Yun Nam qui est la fameuse jeune flic, flic. Ouais. qu'on suit euh, On a Son Jung Hak qui joue le médecin oui, alors c'est intéressant. Et après, les autres acteurs, c'est beaucoup plus tertiaire, donc un peu moins à retenir. Et il y a un personnage, euh, là tu l'as pas, pas dit, mais euh, un personnage qui, euh, pour moi, euh, était intéressant aussi, c'était la femme du euh, chef euh, gangster. Oui. Justement, qui était assez caractérisée, puisque euh, on a son côté. Euh, gros, grosse, grosse salope euh, vulgaire, excuse-moi, tant pis pour la monétisation, mais. Kang Un Kim. Voilà. Euh, Celle-là je trouve qu'elle est pas mal campée dans le développement de son personnage et surtout euh, son sa relation justement avec euh, son amoureux peut-être son mari euh, ou juste son amant euh, fait que ce personnage j'ai pu m'y attacher un petit peu ok ouais c'est vrai que oui maintenant que tu le dis oui c'est vrai que c'est un des personnages qui entre guillemets a le côté un peu le plus fun entre guillemets oui moi ça m'a rappelé un petit peu euh, pour rester dans les produits coréens dans euh, Squid Game justement euh, la nana qui veut absolument survivre et qui donc oui, euh, tu donc qui, euh, qui couche avec euh, le mec qui a l'air le, le plus costaud et quand elle euh, se fait euh, trahir par ce, ce dernier elle se venge Mais elle se Mais venge bien, bien. Ah, là, Avec le regard, <rire> euh, moi ouais. je vais débuter mon salaud Et ce personnage là me rappelait beaucoup ce personnage-ci personnage dans le film oui, Parce que là justement là il y a joues, le côté ouais. je veux survivre et avant tout je, je veux prendre de la place euh, ce, qui, ce qui est intéressant aussi parce que dans la figure que l'on a de la femme coréenne Corrènes, euh, c'est un, un peu très conservateur. Euh, ça, il a quand même souvent cette inertie euh, sociale qui fait que les femmes sont représentées plutôt comme des personnes modestes euh, qui, qui baissent un petit peu les yeux. Donc, voir, dis euh, ouais. donc, c'est là pour vais, je vais tu m'envoies un, un inspecteur qui est beau et qui est musclé pour me s'occuper de moi hein <rire> ou encore quand on est sur les chiottes, c'est une petite scène, mais ça en dit tellement sur le personnage. Mmh. Ça, ça, moi j'étais là-dessus. Rien à dire. Parfait. Mais je trouve que c'est ce qui ressort, entre guillemets, de la majorité de ce casting, c'est qu'on est, qu on est euh, sur les gangsters, ou en tout cas les méchants, on est vraiment sur une majorité d'acteurs qui sont quasi proches de la caricature, ou en tout cas d'un jeu qui est très très marqué, très mais jamais sans tomber dans justement cette fameuse caricature. Oui. C'est tout le temps juste charismatique comme il faut. Et du côté des flics, il y a vraiment ce côté très sobre dans le jeu, qui je trouve est très élégant parce que c'est vrai que des fois... Pour les novices, les acteurs sud-coréens, on a tendance souvent à les voir comme étant constamment en surjeu. Ou en tout cas, avec une manière de jouer qui est très différente est, de nous pauvres ouais, occidentaux. C'est surtout les japonais qui ont surjeu. Après, Après, les japonais, c'est encore plus... Mais... Euh... Les coréens il peut y avoir une subtilité dans le jeu qui est Exactement. Très bienvenue et là je trouve qu'on la ressent vraiment parce qu'on a les deux extrêmes, on a le côté bien, un ouais. peu poussé vraiment vers la caricature sans taper dedans mmh. et on a le côté vraiment beaucoup plus léger et doux qui va amener des personnages sur lesquels on va identifier rapidement entre guillemets leur statut et leur posture au sein du récit mmh. et je trouve ça plutôt bien foutu parce que ça permet d'avoir deux manières de jouer très opposées mais qui à l'écran du coup forment un un côté très homogène. Oui, c'est un, un, un duo, euh, Logus et le Pierrot. Mmh. Euh, Là-dessus, moi, j'ai plutôt apprécié cette, cette partie-là. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Project Wolfhunting euh, Que les Japonais sont pour les Coréens, ce que les Allemands sont pour nous. Il <rire> faut <rire> bien taper dessus de temps en temps, parce qu'on des bah, différents. Mais euh, bon, euh, plutôt, pour être plus, plus précis... Euh, C'était un bon prémisse, Malheureusement qu'il ne va pas jusqu'au bout. C'est pas assez extrême. Voilà. Je, je veux dire, ce film-là est trop sage pour moi. Ok. Complètement. Euh... Toi, toi moi, de mon côté, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé le film fun, euh, il n'est pas aussi flamboyant que ce qu'on a l'habitude de voir, mais ça tu l'as déjà évoqué au sein du cinéma sud-coréen. Et c'est pas un mal, hein, ça pas, pas, pas forcément d'avoir que les grandes grandes grandes productions. Exactement, j'ai toujours en exemple ce film sans pitié qui malheureusement a une sortie française euh, en toute catimini, mais qui était un, un polar sud-coréen très simple, très sobre, mais qui avait des bonnes idées de mise en scène. C'était l'exemple parfait de ce qu'est ici Project Wolf Hunting, c'est-à-dire un bon petit truc, fun, ludique, sympa, mais qui dépasse pas le stade de la bonne blague cinématographique qui va être sympa sur l'instant, qu'on retiendra pas forcément malheureusement, qui va pas marquer plus que ça les esprits, mais ça reste une proposition, il y a de l'idée, mais je pense que comme Mathieu l'a beaucoup répété dans cette vidéo, le mec aurait dû potentiellement prendre plus son temps, développer plus son univers, construire un scénario avec des rebondissements mieux foutus et pas uniquement baser son film sur ce retournement de 45-50 minutes, qui certes est bien, mais qui suffit pas à justifier tout ce qui se passe dans cet univers donc voilà. Mais avec ça en tête, Project Wolf Hunting de hong soon pourquoi pas Je pense que vous avez passé un bon moment devant, vous allez pas vous ennuyer. Oui, un petit 6 sur 10 pour moi. Donc ça reste honorable. Oui, c'est plus qu'honorable. Ça reste honorable. Moi, c'est à partir de 7 où là, je recommande vraiment le film. Ok. Et ben merci mon cher Mathieu d'avoir participé à cette vidéo. Merci encore à toi de proposé. proposer. Tu sais très bien qu'à chaque fois, c'est un plaisir de t'avoir et. Je te revois bientôt et j'en profite, mm -hmm. je te présente mes excuses de ne pas s'avoir citer dans mes remerciements de fin d'année. <rire> tu es le seul que j'ai oublié, ce que je trouve quand même extraordinaire en sachant que c'est avec toi que j'ai fait quasiment le plus de vidéos l'année dernière. Et euh, bah, je veux me le dire comme ça, ça me fait plaisir. Voilà, donc je présente mes excuses <rire> sur la place publique dans la foulée. Non, pas, pas des excuses, eh, des remerciements ça suffit. Oh. Euh, on va dire aux bon, gens d'aller voir des films, <rire> parce que c'est bien d'aller voir des films, et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. A plus. <rire> Bon, bon, en tout cas, ça m'a donné envie de revoir The Sadness, ce film. Ouais. Ah, sans pitié, en tout cas, moi, ça me donné envie. Je ne connaissais pas ce film